Mon Dieu, visite-moi ce soir, Éternel. Mon Dieu, visite-nous ce soir, Père Éternel, visite-nous ce soir, Père Éternel, j'ai besoin de toi ce soir. Des enfants rassemblés sur cette plateforme ce soir, Seigneur, ont besoin de toi. Saint Esprit, visite-nous ce soir. Saint Esprit, visite-nous puissamment ce soir. Saint Esprit, prends le contrôle et mets les paroles dans ma bouche au oh Saint Esprit. Saint Esprit, dis-moi quelque chose ce soir. Dis quelque chose à quelqu'un qui est connecté ce soir. Parle à mon âme ce soir, Saint-Esprit. Parle à quelqu'un ce soir. Ô Seigneur éternel, tes enfants sont rassemblés pour t'adorer. Tes enfants sont venus te contempler. Tes enfants sont venus te magnifier, Père. Dis-nous quelque chose ce soir. Parle-nous ce soir, ô éternel. Dis-nous quelque chose, Yahweh. Parle-nous, ô Roi de gloire. Visite-nous, Père. Viens à notre rencontre, Seigneur. Ô oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit magnifié, ô oh Roi de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous chantons ton nom ce soir. Nous sommes venus à tes pieds, ô oh Père Éternel, pour t'adorer. Père Éternel, ta parole nous montre que tu aimes l'adoration, ô oh Dieu. Demontre-nous ce soir que nous sommes à la bonne place. Parce que, Seigneur, nous, nous croyons que nous sommes à la bonne place. Seigneur, mon cœur était dans la joie parce que ce soir je devais venir à tes pieds avec tes enfants. Ô oh, Dieu Tout-Puissant, montre-nous que nous avons eu raison de venir là. Montre-nous, que, Seigneur éternel, que nous sommes au bon endroit et que notre papa pour qui nous sommes venus ce soir est présent pour nous rencontrer. Manifeste ta présence, Seigneur. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi, ô oh Père Et nous sommes venus pour t'adorer C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, ce soir, je veux lancer à mes frères et sœurs De venir et de chanter, Seigneur mon Dieu tac, ton nom De venir et de chanter, Alléluia Parce que, Père éternel, dans ta présence, tu nous fais toujours du bien Viens, chantons tous, Alléluia Jéhovah Nissi m'a fait du bien Viens, chantons tout ça, alléluia. Jéhovah Nissi m'a fait du bien. Viens, chantons tout ça, alléluia. Jéhovah Rapha m'a fait du bien. Viens, chantons tout ça, alléluia. Eli m'a fait du bien. Bien aimé. Le Seigneur t'a fait du bien. Dieu t'a fait du bien cette semaine, il t'a fait du bien aujourd'hui. Appelle-le par le nom à travers lequel il t'a fait le bien. Viens, chantons tout, alléluia. Jéhovah Nessie m'a fait du bien. Viens, chantons tout, Alléluia. Jéhovah, j'irai m'a fait du bien. Viens, chantons tout, Alléluia. Papa Yahweh m'a fait du bien. Bien chantons tout ça, Alléluia. Jéhovah Nissi m'a fait du bien. Bien chantons tout ça, Alléluia. Jéhovah Rapha m'a fait du bien. Bien chantons tout ça, Alléluia. Le consolateur m'a fait du bien. Viens et chantons tout ça, alléluia. Papa Yahweh m'a fait du bien. Viens et chantons tout ça, alléluia. Papa Nissi m'a fait du bien. Seigneur, tu nous as fait du bien. Seigneur, c'est parce que tu nous as fait du bien que nous sommes dans ta présence ce soir. C'est parce que, Seigneur, mon Dieu, tu t'es manifesté dans ton amour que nous sommes là ce soir. Viens et chantons tout ça, alléluia. Jehovah Rapha m'a fait du bien. Viens, chantons tous, Alléluia. Jehovah Jireh m'a fait du bien. Viens, chantons, eh. Viens, chantons tous, Alléluia. Papa Yahweh m'a fait du bien. Viens, chantons tous, Alléluia. À ses pieds. Jéhovah Nissi m'a fait du bien. Seigneur, tu m'as fait du bien. Seigneur, tu m'as gardé. Seigneur, mon Dieu, tu as calmé mon cœur de tous les maux. Oh Dieu tout-puissant, comment ne pas venir te chanter Alléluia. Viens, chantons tout ça, Alléluia. Jéhovah Nissi m'a fait du bien. Viens, chantons tout ça, Alléluia. Jéhovah Rapha m'a fait du bien. Seigneur, tu m'as fait du bien quand j'étais lasse, quand j'étais fatigué, tu m'as fait du bien. Viens, chantons tous, Alléluia. Yahweh Nisi m'a fait du bien. Viens, chantons tous, Alléluia. Jéhovah rafa m'a fait du bien. Seigneur, tu m'as fait du bien. Et ce soir, mon âme veut te chanter, Alléluia. Mon âme veut te chanter, Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia. Viens yeah, chantons tout ça, Alléluia. Jéhovah, j'irai, m'a fait du bien. Seigneur, lorsque j'étais dans le manque, tu t'es manifesté de façon miraculeuse. Viens yeah, chantons tout ça, Alléluia. Jéhovah, j'irai, m'a fait du bien. Seigneur, toi le pourvoyeur, tu m'as fait du bien. Viens yeah, chantons tout ça, Alléluia. Yahweh, ici, m'a fait du bien. Viens yeah, chantons tout ça, alléluia. Giovanni si m'a fait du bien. Seigneur mon Dieu dans toute ta puissance tu t'es révélé à moi. Viens yeah, chantons tout ça, alléluia. Yahweh Rafa m'a fait du bien. El Shaddai tu m'as fait du bien. Viens yeah, chantons tout ça, alléluia. Giovanni si m'a fait du bien. Seigneur mon Dieu dans ta splendeur tu m'as fait du bien. Viens chantons tout ça, alléluia. El Shaddai m'a fait du bien. Oh viens chantons tout ça, alléluia. Yahweh nissi m'a fait du bien. Seigneur tu m'as fait du bien. Seigneur tu m'as gardé. Seigneur tu as calmé mon cœur. Éternel mon Dieu tu as mis sur mes lèvres un sujet de louange pour ta gloire. Seigneur tu t'es manifesté dans ma vie par ton amour. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans mes combats, tu étais présent. Éternel, mon Dieu, c'est toi qui me relèves de toutes mes chutes. Tu m'as fait du bien. Et ce soir, je vais te chanter Alléluia, parce que tu m'as fait du bien. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, qui me fais toujours du bien. Béni soit ton nom, oh Roi de gloire. Merci Seigneur, merci pour ta puissante main dans ma vie. Gloire à ton nom, oh Roi de gloire. Merci Yahweh. Merci Jésus, toi qui me fais toujours du bien, toi qui me fais toujours du bien, Seigneur mon Dieu, toi qui penses à moi, toi qui penses à moi, oh roi de gloire, toi Seigneur mon Dieu, qui te souviens de moi à chaque instant, que ton nom soit béni, fais que je me souvienne aussi de toutes tes bontés, toi qui me fais du bien Seigneur mon Dieu, alors que je ne mérite pas, tu me fais du bien simplement parce que tu m'aimes, gloire à ton nom, merci éternel, gloire à ton nom, tes enfants sont là ce soir, père, pour dire que tu leur as fait du bien. Seigneur, mon Dieu, tes enfants sont là ce soir pour manifester leur gratitude. Béni soit ton nom, toi, Seigneur, mon Dieu, toi, Elie, Shama. Oh, béni soit ton nom, Jéhovah, béni soit ton nom. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as visité les enfants de l'Éternel. Merci, Seigneur, parce que tu as fait quelque chose pour nous. Tu nous as fait des merveilles. Gloire à ton nom, loué soit ton nom, au Père. Alléluia, merci, Seigneur. Oh, merci Seigneur, ce soir j'ai envie de continuer à dire à tes enfants de continuer à te louer parce que tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Alléluia. Oh, merci Seigneur, toi qui me fais toujours du bien. Merci, merci au oh, Dieu Tout-Puissant, loué soit ton nom. Alléluia. Oh, merci Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te contempler, comment ne pas t'adorer Seigneur mon Dieu. Tu es toute ma vie, tu es tout pour moi. Oh Seigneur, mon Dieu, quand j'ai besoin de toi, je n'ai même pas besoin de parler que tu es présent et que tu me montres que tu es toujours présent. Rends-moi toujours sensible à ta présence. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci au oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Louons l'éternel, notre Dieu, glorifions le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre roi, Amen, Alléluia Louons l'éternel notre Dieu glorifiant le nom du Tout-Puissant Célébrons à jamais notre Roi Amen, Alléluia Louons l'éternel notre Dieu Glorifions le nom du Tout-Puissant Célébrons à jamais notre roi Amen, Alléluia Seigneur, je vais te louer, toi qui me tiens par la main Louons l'Éternel, notre Dieu Glorifions le nom du Tout-Puissant Célébrons à jamais notre roi Amen, Alléluia, Seigneur, tes enfants sont en train de dire, Seigneur, que tu es leur roi ce soir, tiens-nous par la main visite-nous Seigneur, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta présence inonde-nous de ta présence Père c'est vrai que de toutes les façons tu as dit là où deux ou trois sont en ton, présents en ton nom tu es au milieu d'eux Seigneur mon Dieu chaque fois que nous t'invoquons même lorsque nous sommes seuls, le Saint-Esprit vient nous compléter, nous sommes deux et nous te louons, nous t'adorons et tes anges sont présents Seigneur mon Dieu et tu es présent tu te manifestes, mais Père éternel ce que nous voulons ce soir c'est de ressentir cette présence, c'est de vivre cette présence c'est de communier réellement avec toi Père éternel Alléluia. Louez Yahweh, chantez son nom, louez-le, chantez, louez-le. Seigneur, mon âme a envie de te louer ce soir et tes enfants qui sont là ont envie de te louer. Louez Yahweh, chantez son nom, louez-le, chantez, louez-le. Louez Yahweh, chantez pour lui, dansez pour lui, fêtez pour lui. Car Yahweh a fait des merveilles. Alléluia. Louez Yahweh, chantez son nom, louez-le, chantez. Bien-aimé, pendant que tu t'avances devant le trône de ton papa, proclame son nom. Dis quelque chose pour le louer. Manifeste soit ta reconnaissance. Alléluia. Montre-lui qu'il est le Dieu qui mérite la louange et l'adoration. Louez Yahweh, chantez pour lui. Dansez pour lui. Fêtez pour lui. Car Yahweh a fait des merveilles. Seigneur, tu as fait des merveilles dans la vie de chaque personne. Même quelquefois, lorsque nous ne nous rendons pas compte, tu fais toujours des merveilles. Loue Yahweh, chantez pour lui, dansez pour lui, fêtez pour lui, car Yahweh a fait des merveilles. Seigneur, nous sommes trop longtemps restés concentrés sur ce qui était mal, sur ce que nous ressentions comme douleur, sur ce que nous vivions comme problème, mais nous n'avons pas toujours pensé à tes merveilles. Père éternel, ce soir nous voulons te louer. Loue Yahweh, chantez pour lui. Dansez pour lui, fêter pour lui, tu mérites la louange. Car Yahweh a fait des merveilles, Adorateur tout se loués, Yahweh, Adoratrice, tout se Yahweh, loué. Yahweh, Loué, Yahweh. Yahweh. Seigneur, ce soir, tes enfants veulent te contempler. Tes enfants veulent te magnifier. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Visite quelqu'un ce soir. Visite une personne, Seigneur mon Dieu, qui ce soir vient chanter tes merveilles. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. bien aimés, je vous invite, pendant que nous louons l'éternel, à lire le psaume 95, du verset 1 à 7. Nous sommes invités à chanter avec allégresse à l'éternel.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 il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Alléluia. Bien-aimé, c'est pratiquement une complainte cette dernière phrase. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, Père éternel, que ce soir, ce ne soit pas ma voix qui soit entendue, mais que chaque personne connectée et chaque personne qui écoutera plus tard cet audio écoute ta voix, entende ta voix, pas ma voix, ô oh Père, à travers moi, que ce soit ta voix. Ô oh Seigneur mon Dieu, tu montres comment tu es grand, comment nous devons aller vers toi, en chantant, Seigneur mon Dieu, avec allégresse. Et tu c'est cette partie, au oh, verset 7, j'aime cette partie. Oh si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, bien aimé, si tu pouvais écouter aujourd'hui la voix de l'Éternel, je suis sûr que tu trouverais dedans des sujets de joie, des sujets d'allégresse, des sujets pour te réjouir, mais pas de sujet pour pleurer Pas de sujet pour te lamenter La voix de l'éternel ce soir Résonne dans ton cœur. Et ce soir je suis convaincu que Dieu va te parler Ce soir je suis convaincu que si tu te disposes Si tu n'es pas distraite Si tu n'es pas distrait Dieu va se révéler à toi Il va te parler Si tu peux écouter sa voix ce soir Oh si tu peux écouter adorateur Si tu peux écouter adoratrice la voix de ton papa ce soir Si tu peux te ignorer la mienne et te concentrer sur l'adoration de ton papa ce soir Si tu peux dire, Seigneur ce soir, visite-moi Seigneur ce soir, je veux être en communion avec toi Seigneur je veux ce soir, parler avec toi Seigneur ce soir, je veux entendre ta douce voix Si tu peux le dire, si tu peux le vivre dans ton cœur, Tu entendras dans ton cœur la voix de l'éternel Gloire à ton nom Seigneur mon Dieu Parce que je sais que tu es prêt à faire des choses merveilleuses Louer, il avait chanté pour lui Danser pour lui pour lui Car Yahweh a fait des merveilles Je louerai Dieu Toujours Je louerai Dieu Toujours Je louerai Dieu De tout mon cœur je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. J'adorerai Jésus, j'adorerai Jésus, j'adorerai de tout mon cœur. mon cœur, Jésus. Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Yahweh est bon. Alléluia, Papa est bon. Alléluia, Yahweh est bon. Il est bon pour moi. J'adorerai ce soir, Papa Yahweh. J'adorerai Jésus J'adorerai Le Saint-Esprit J'adorerai De tout mon cœur Jéhovah J'adorerai Yahweh J'adorerai J'adorerai de tout mon cœur Jéhovah Alléluia, papa est bon Alléluia, mon roi est bon Alléluia, Jésus est bon Il est bon pour moi Alléluia, Yahweh est bon Alléluia, papa est bon Alléluia, Mon roi est bon, il est bon pour moi Alléluia, Jésus est bon, alléluia, mon roi est bon Alléluia, Mon dieu est bon, il est bon pour moi Oh Alléluia, mon dieu est bon, alléluia mon Dieu est bon, alléluia Mon Dieu est bon, il est bon pour moi Bien aimé, tu sais, j'ai pris une résolution. Euh, j'ai décidé, quel que soit les moments de deuil, de détresse, d'adorer l'éternel. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, je pense que c'est l'éternel lui-même qui a ouvert mon esprit là-dessus. Tant que tu vas rester en train de te lamenter, en train de pleurer. Le diable, il est content. Parce que justement, il se nourrit de tes désespoirs. Il se nourrit de nos désespoirs. L'esprit de stérilité se nourrit de tes désespoirs. Le non-accomplissement se nourrit de tes désespoirs. Et comme je suis convaincu d'une chose, je suis convaincu que les promesses de l'Éternel pour moi, ces promesses qui sont eues oui, amen, ce qu'il m'a promis, je sais que c'est pratiquement arrivé, et qu'il y a cette série de malheurs je dis « Seigneur, moi je vais continuer de t'adorer parce que je vais entrer dans tes promesses. Tes promesses vont s'accomplir parce que justement, le diable veut que je pleure pour que je reste dans le non-accomplissement. Il veut se nourrir de ça. Bien-aimé, si quelqu'un t'a dit « Oui, stérilité, que ce soit la stérilité physique, la stérilité financière et tout cela, bien-aimé, adore ton Dieu. maintiens ton adoration. Reste dans la louange de ton Dieu. » Parce que justement, l'esprit de stérilité va se nourrir de tes désespoirs. Bien-aimé, adore ton Dieu parce que c'est là, c'est là que se trouve ton salut. C'est là qu'il est présent, c'est là qu'il se manifeste et c'est là qu'il agit. Gloire à Jésus parce que notre Dieu, notre Dieu, il aime l'adoration. Il n'est pas dans les pleurs, il n'est pas dans les lamentations, bien-aimé. J'ai compris cela et c'est pour cela que lorsque mon tour de diriger arrive, « Oh Seigneur mon Dieu !» mon cœur brûle, mon cœur bat parce que j'ai envie de courir, j'ai envie que l'heure avance vite, vous voyez je commence toujours à cinq minutes avant l'heure parce que j'ai envie d'être dans la présence de mon Dieu oh alléluia, gloire à ton nom Jésus parce que quand ce moment arrive je ne prends plus aucun rendez-vous, je ne parle plus à quelqu'un, mon portable sonne quelle que soit la personne, je vais attendre cette personne et je lui dis après, j'étais en train d'adorer mon Dieu, j'étais en train de louer mon Dieu, merci Seigneur, sur cette plateforme, même s'il n'y a personne pour adorer chaque jour, père éternel Donne-moi la force, donne-moi le temps, chaque jour, pour t'adorer, pour venir conduire l'adoration. Parce que ce n'est même pas moi qui conduis, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Merci éternel mon Dieu, merci pour ta grâce. Bien aimé, nous allons encore prendre la parole de Dieu. Dieu a fait tomber mes yeux là-dessus ce soir et j'aimerais qu'on partage ce cette, cette, cette passage de Luc chapitre 24, verset 31 à 36. Luc chapitre 24, verset 31 à 36. Je lis la parole de Dieu, Luc 24, 31 à 36. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem.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 Alléluia La parole de Dieu parle ici des disciples qui n'ont pas reconnu l'éternel sur la route et qui se lamentaient, qui pleuraient, qui se disaient c'est foutu pour nous, tout est foutu, lorsque l'éternel les emmène et il fait un geste qui leur permet de se souvenir que c'est bien lui. Il fait quelque chose de particulier à travers lequel ses enfants, ses disciples le reconnaissent. Bien aimé, par quoi toi tu reconnais l'éternel Par quoi toi tu sais que celui qui, là où je suis, là, c'est l'éternel Bien-aimé, par quoi tu reconnais Il a posé un acte, il a fait quelque chose, il a dit quelque chose, il a sorti une parole qui leur a montré que c'était leur Dieu, que c'était leur Maître. Alléluia Et ils ont dit quelque chose notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les écritures? Bien-aimé, tu as une alliance avec ton papa. Tu sais ce que vous vous êtes dit. Souviens-toi de cela. Et qu'à l'instant même, le Saint-Esprit brûle en toi. Comme le Saint-Esprit est descendu en eux et leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ils se souviennent que leur cœur brûlait au-dedans d'eux lorsqu'il les parlait. Bien-aimé, ce soir, la parole de Dieu, le premier passage que nous avons lu tout à l'heure, a dit « Oh, si vous pouviez écouter la voix de l'Éternel. » Bien aimé, si tu entends la parole de Dieu ce soir, pas la mienne, si tu entends la parole de Dieu ce soir, bien-aimé, que ton cœur brûle au-dedans de toi, que le Saint-Esprit te convainc ce soir, que quelque chose se passe en toi ce soir pour te montrer que ton Dieu est avec toi, que ton Dieu est en train de te parler, que ton Dieu est présent avec toi, que ton Dieu veut te dire quelque chose, que ton Dieu veut se révéler à toi, que ton Dieu veut, oh, que ton, ton Dieu veut se manifester dans ta vie, que quelque chose se passe en toi à l'instant, que ton cœur brûle au-dedans de toi, que le Saint-Esprit vienne brûler au-dedans de toi ce soir, au moment où nous nous sommes en train de parler, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit rentre en toi ce soir et que Dieu te parle de façon personnelle, que Dieu te parle et que ton cœur brûle, que le Saint-Esprit brûle, qu'il se manifeste à l'instant, qu'il te visite là où tu te trouves bien aimé. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que <rire> ils sont allés et ils ont commencé à dire eux aussi, rendre témoignage de, de, de ce que Dieu avait et pendant qu'ils parlaient. Lui-même s'est présenté, il a dit, la paix soit avec vous, bien-aimé. Pendant que nous sommes en train de parler, je prie ce soir. Oh Seigneur, je prie que pendant que nous sommes en train de parler, pendant que je suis en train de parler à tes enfants, pendant que tes enfants sont en train d'écrire pour me répondre, Père éternel, que tu rentres sur cette plateforme au milieu de nous. Oh Seigneur, Seigneur, rentre sur cette plateforme ce soir au milieu de nous. Seigneur, rentre à l'instant sur cette plateforme, je t'en supplie. Oh Père, et que la paix soit avec nous. Seigneur mon Dieu, conviens-nous que tu es là. Rentre sur cette plateforme ce soir. Révèle-toi sur cette plateforme ce soir. Montre-toi, Seigneur mon Dieu, que tu es là ce soir sur cette plateforme. Pendant que nous parlons de toi. Pendant que nous sommes en train de rendre témoignage de toi. Pendant que nous sommes en train de dire qu'il n'y a que toi que nous voulons louer. Père éternel, révèle-toi à tes enfants ce soir. Seigneur, quelle que soit la forme que tu voudras, il y en a qui t'entendent audiblement, il y en a qui te ressentent dans leur cœur, il y en a qui te voient de leurs yeux, il y en a, oh Seigneur mon Dieu, qui te ressentent physiquement. Père éternel ce soir, rentre tu cette plateforme au moment où nous sommes en train de parler de toi, au moment où nous sommes en train de dire que nous avons besoin de toi, au moment où nous sommes en train de dire qu'il n'y a que toi comme Dieu, au moment où nous sommes en train de dire que nous sommes là pour t'adorer, au moment où nous sommes en train de dire que nous aimons ta présence, Seigneur, manifeste-toi, révèle-toi au milieu de nous, parle-nous ce soir. Seigneur, visite-nous. Oh Dieu tout-puissant, oh Père éternel, ta parole dit que t'en dis que t'es tes disciples étaient en train de parler toi-même tu t'es présenté au milieu d'eux et tu as dit que la paix soit avec vous Père éternel, oh Père, ce soir je proclame la même chose Seigneur mon Dieu en ton nom je dis à tes enfants, à tes adoratrices, à tes, à tes adoratrices ce soir que la paix soit avec vous que la paix de l'éternel soit avec vous que la paix de l'éternel soit avec vous manifeste-toi Père, révèle-toi ce soir manifeste-toi oh Dieu que personne ne soit venu sur si cette plateforme pour retourner comme elle était venue que personne ne retourne avec un chagrin que personne ne retourne avec un fardeau Oh Seigneur, révèle-toi au milieu de nous Parle-nous ce soir, révèle-toi au milieu de nous Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Oh merci, merci Yahweh Jiré Merci pour ta présence, merci Yahweh Nissi. Gloire à ton nom, ô Père éternel Seigneur, ce soir, je veux me souvenir, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour moi. Oh, Seigneur, je veux témoigner de toi. Je veux me souvenir de toi, Seigneur mon Dieu, comme tes disciples qui sont allés voir les autres disciples. Seigneur mon Dieu, oh, so se sont souvenus de toi. Se sont souvenus que c'était toi. Et ces disciples sont allés témoigner de ce qui s'est passé entre vous. Père éternel, je veux me souvenir de toi. Seigneur éternel, je veux me souvenir de toi, Seigneur, ce soir. Et je veux que chaque personne sur cette plateforme se souvienne, Seigneur mon Dieu, qu'elle t'a rencontré sur le chemin. Que chaque personne ce soir se souvienne qu'elle t'a rencontré sur le chemin et que tu as fait quelque chose à son âme, que tu as fait quelque chose à sa vie, béni soit ton nom quand je me souviens que Christ est mort pour moi quand je me souviens Alléluia quand je me souviens qu'il est ressuscité quand je me souviens Osana quand je me souviens que Christ est mort pour moi, quand je me souviens, Alléluia. Seigneur, quand je me souviens que tu es mort pour moi sur la croix, je sais une chose, j'ai de l'espérance. Seigneur, quand je me souviens que ton sang a coulé pour moi, quand je me souviens que sur si cette croix tu as crié, tout est accompli, Père éternel, je suis convaincu d'une chose. Oh Père éternel, mon âme crie aux Hosanna, et je suis convaincu Seigneur mon Dieu, que ce que ta bouche a dit, ta main quand je me souviens, éternel, mon Dieu, oh, que si c'est quoi, tu t'es chargé de toutes mes iniquités. Oh, Père éternel, mon cœur crie bien fort. Alléluia. Quand je me souviens que Christ est mort pour moi, quand je me souviens, Alléluia, quand je me souviens qu'il est ressuscité pour moi, quand je me souviens, Hosanna. Oh, Seigneur, quand je me souviens, quand je me souviens de toi quand je me souviens de la façon dont Tu me tiens par la main quand je me souviens Seigneur mon Dieu que je te rencontre chaque jour sur mon chemin quand je te rencontre que Tu marches à côté de moi quand je me souviens que Tu tiens ma main quand je me souviens Seigneur mon Dieu que Tu me consoles mon cœur crie Alléluia quand je me souviens que Tu me tiens par la main Yahweh quand je me souviens Alléluia quand je me souviens que tu marches avec moi, Yahweh, quand je me souviens, Hosanna, Seigneur, quand je me souviens du souffle de vie que tu me donnes chaque matin, Seigneur, mon Dieu, quand je me souviens que tu veilles sur moi dans la nuit, quand je me souviens, éternel, mon Dieu, que lorsque je marche dans le feu, tu es avec moi, quand je traverse les eaux, tu es avec moi, quand je traverse le désert, tu es avec moi, quand je me souviens de cela, Seigneur, je ne peux que dire Alléluia. Quand je me souviens que tu es ressuscité, papa, quand je me souviens, Alléluia, quand je me souviens que tu as changé ma vie, quand je me souviens, Hosanna, oh, Seigneur mon Dieu, devant les tribulations, quand je me souviens, que Seigneur mon Dieu, je n'étais rien. Que tu m'as tiré de la boue. Que tu m'as tiré du désespoir. Pour m'emmener Seigneur mon Dieu à un autre statut. Quand je me souviens que tu as fait des promesses encore. Pour me lever davantage au terre, Père éternel. Comment ne pas dire Alléluia. Comment ne pas te dire Alléluia. Comment ne pas crier aux Hosanna. Quand je me souviens que tu es toute ma vie Papa. Quand je me souviens Alléluia. Quand je me souviens que tu es mon consolateur, Yahweh. Quand je me souviens, oh Zana, Seigneur. Je me souviens que tu es le grand Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, à qui personne ne peut se comparer. Tu es le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand je me souviens de cela, Seigneur, mon cœur se réjouit. Quand je me souviens de cela, Seigneur, je sais que je suis à la bonne place. Quand je me souviens de cela, Seigneur mon Dieu, je sais que je suis une privilégiée. Quand je me souviens que je suis la chouchou de l'éternel oh roi de gloire, quand je me souviens que tu es Elie quand je me souviens Seigneur mon Dieu, de ce que dans la traversée du désert tu ne m'as jamais abandonné, moi et mes enfants quand je me souviens de cela Père, je me rends compte au oh Dieu Tout-Puissant que je n'ai pas à pleurer devant une situation, parce que tu es là pour moi, parce que tu es le père des veuves parce que tu es le père des orphelins, tu es notre défenseur, tu es celui qui pourvoit nos besoins, tu es celui qui prend soin de nous, gloire à ton nom oh Jésus louange à toi Père, quand je me souviens de toi, quand je me souviens Seigneur mon Dieu de ton amour, quand je me souviens de ce sang qui a coulé sur la croix. Quand je me souviens, éternel mon Dieu, oh Père, de toutes tes meurtrissures, quand je me souviens, Père, que je suis guéri par tes sur quand je me souviens, éternel mon Dieu, qu'un Dieu si grand a pensé à moi, Georgette, quand je me souviens de cela, ô oh, Roi de gloire, quand je me souviens, au oh, Père éternel, je crie Alléluia. Merci, éternel mon Dieu, pour ce que tu fais pour ma vie, alors que Seigneur, je n'ai rien mérité. Tu le fais par amour. Gloire à ton nom, oh, Père éternel. Quand je me souviens que tu es mort pour moi, oh mon âme, crie Alléluia. Quand je me souviens que tu as ressuscité, mon âme crie aux Anna. Mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout. Ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Seigneur, quand je me souviens, ô Père éternel, que c'est toi qui m'as oint, que c'est toi qui m'as choisi, pour dominer que tu m'as choisi que tu m'as positionné et que Père éternel tu me le rappelles chaque jour comment ne pas me souvenir mon cœur crie bien fort Alléluia gloire à Dieu il est mon roi oh mon cœur crie bien fort Alléluia gloire à Dieu il est bon Seigneur mon Dieu, tu n'as pas regardé à qui j'étais, tu n'as pas regardé à la personne qui était dans la boue, Père éternel. Seigneur, pendant des années, je ne connaissais pas la place que j'avais dans ton cœur. Je ne mesurais pas, Seigneur mon Dieu, la grandeur de ton amour. Je me suis laissé malmener par les êtres humains. Je me suis laissé malmener au Père éternel jusqu'au jour où tu as dit, stop, ça suffit. Oh Père éternel, tu t'es levé pour moi. Tu t'es levé en ma faveur. Mon cœur crie bien fort. Alléluia Gloire à Dieu Tu es mon roi Oh mon cœur crie bien fort Alléluia Gloire à Dieu Il est mon roi Bien aimé, donnons gloire à Jésus Christ Jésus est roi Donnons-lui la gloire. Jésus est roi. Donnons-lui la gloire. Jésus est roi. Racontons l'histoire. Notre Dieu est roi. Bien-aimé, écoute la voix de ton Dieu ce soir dans ton cœur. Jésus est roi.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 lui rendant hommage Et honneur Devant le roi Des rois nous nous sommes prosternés Lui rendant hommage Et honneur Bien-aimé, prosterne-toi à l'instant devant ton papa Prosterne-toi devant le roi de gloire Il est roi, rends-lui la gloire Il est roi, donne-lui la gloire Jésus est roi Rendons-lui la gloire Jésus est roi Rendons-lui la gloire Seigneur, je te rends la gloire Jésus est roi Racontons l'histoire Notre Dieu est roi Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous Oh merci Seigneur parce que tu te manifestes au milieu de nous à l'instant Jésus est roi Rendons-lui la gloire Jésus est roi Rendons-lui la gloire Seigneur, je vois ton feu à l'instant au milieu de nous Jésus est roi Racontons l'histoire Notre Dieu est roi Bien-aimé, procède-toi au, au, au pied de papa Devant le roi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 Sors de la détresse, sors de lamentations. Je disais tout à l'heure Le non-accomplissement se nourrit de tes désespoirs De tes détresses Sors de la détresse Sors de la lamentation Et Dieu va s'occuper du reste Ceux qui t'ont humilié, je ne sais pas, je parle à quelqu'un S'il y a quelqu'un qui t'a humilié Cette personne-là verra ce que Dieu va faire pour toi Dieu va relever ta tête Devant le roi Des rois Nous, nous sommes prosternés lui rendant hommage et honneur. Bien-aimé, si tu as été humilié, sèche tes larmes. Si tu as été humilié, je ne sais pas pourquoi je le dis, je ne sais pas, Dieu parle à quelqu'un. Si tu as humilié, bien-aimé, regarde à ton Dieu. C'est lui qui relève ta tête. C'est lui qui relève ta tête. C'est lui qui met les personnes qui t'ont humilié dans la confusion. Devant le roi, des rois, nous nous sommes prosternés. Lui rendant hommage et honneur Devant le roi Dieu relève ta tête Dieu, Le Seigneur insiste, je ressens cela dans mon cœur Dieu relève la tête de quelqu'un De quelqu'un qui a été humilié Qui en a souffert, qui pleure Parce qu'elle a été humiliée Quelqu'un t'a humilié Je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est Oh Seigneur que ton nom soit élevé Devant le roi des rois, nous nous sommes prosternés, lui rendant hommage. Et honneur. voici l'image que le Seigneur te donne. Toi qui dis que tu as été humilié, toi qui as mal parce que tu as été humilié, le Seigneur se présente à toi, il te montre à toi, à se montre à toi tel qu'il était sur la croix, nu. Les gens détournaient le regard. Il était nu alors qu'il était innocent. Alors que tous ceux qui étaient en train de faire ça, qu'il était en train de leur faire du bien. Il était nu sur la croix. Il était nu au calvaire, bien aimé. Il était nu. C'est cette image qui me montre. Lui, il était nu, et il a fait pour que toi, tu puisses comprendre qu'il a payé pour toi. Il a déjà payé. Ah, oh, Seigneur, c'est lui qui relève ta tête. C'est lui qui relève ta tête. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Devant le roi, des rois nous nous sommes prosternés, lui rendant hommage. Et on sèche tes larmes en fond de Dieu. Sèche tes larmes, Dieu relève ta tête. Dieu, regarde à lui et fais ce qu'il te dit de faire. Devant le roi, des rois nous nous sommes prosternés, lui rendant hommage et honneur au oh, Seigneur. À toi la gloire au oh, ressuscité à toi la victoire pour l'éternité A toi la gloire au oh, ressuscité à toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, à toi la victoire. À toi la gloire. À toi la gloire oh ressuscité. Toi qui as été humilié. À toi la gloire. À toi la gloire ô oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh l'ange est descendu brillant de lumière pour rouler la pierre. La pierre en ce moment, tu as l'impression qu'il y a une pierre qui bloque au devant de toi, qu'il y a une pierre qui ferme tes bénédictions. La parole de Dieu te dit que l'ange est descendu brillant de lumière, il a bouger cette pierre. Cette pierre qui bouge l'entrée de tes bénédictions. Cette pierre -là. Oh, Seigneur! Cette pierre a bougé. À toi, la gloire. La parole de Dieu dit que l'ange a roulé la pierre. Tellement c'était facile pour l'ange. Il n'a pas, pas fait d'effort. Il a roulé la pierre. Il a poussé la pierre à rouler. La pierre est partie de devant l'entrée de tes bénédictions. À toi, la gloire. Oh, ressuscité Seigneur, je saisis cela dans mon cœur à toi la victoire pour l'éternité Seigneur, à toi la gloire à toi la gloire oh, ressuscité à toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, ta parole dit dans le livre de Romains, chapitre 14 au verset 11. Dans le livre de Romains, chapitre 14 au verset 11, il est écrit, « Car il est écrit, je suis vivant. » Alléluia. « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. » Et toute langue donnera gloire à Dieu Alléluia Bien aimés qui sont les êtres humains Qui te font souffrir, qui te maltraitent Qui t'humilient, c'est qui Oh bien aimé, devant Dieu toutes ces personnes vont fléchir le genou Toutes ces personnes vont fléchir le genou Et toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur Il est ressuscité Il est ressuscité pour toi et moi Il est ressuscité pour les gens qui l'aiment Il est ressuscité alors que nous n'avons rien fait pour le mériter Que le nom de l'éternel soit béni À toi la gloire éternelle À toi ô roi de gloire Alléluia Ô roi des rois Nous te louons nous chantons aux anna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna, à la gloire de ton nom. Seigneur, tu mérites l'adoration. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna, à la gloire de ton nom. Bien-aimé, là où tu es, l'Éternel te visite.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 À la gloire de ton nom, au roi des rois, oh Seigneur, nous te louons. Nous chantons Anna à la gloire de ton nom. T'adorer. T'adorer, Seigneur, t'adorer, t'adorer, oh Papa Yahweh, mon désir est de t'aimer, t'adorer, Seigneur, mon désir est de t'aimer, mon désir est de t'adorer à chaque instant, oh à chaque instant mes lèvres de chanter tes louanges, Ô oh Seigneur, je vais témoigner et proclamer ton nom. T'adorer. T'adorer. ô oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer. T'adorer. Seigneur, qui suis-je? Pour que toi, un Dieu si grand, lorsque je t'invoque, lorsque je te dis manifeste-toi, Seigneur, tu te manifestes. T'adorer.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 et je t'exalterai, papa. Je te proclamerai, Yahweh, oui, sur la terre des hommes. Je parlerai de toi ce soir. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai.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 « Je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus, ce nom qui sauve, je te glorifierai, Yahweh, et je t'exalterai, mon âme exact le Seigneur, je te proclamerai. » Sur la terre des hommes Je parlerai de toi, papa Je porterai ma croix Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve aux âmes Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Hosanna toi Yahweh Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux mais chante très fort Hosanna ce soir Dis Hosanna au roi de gloire Dis Hosanna l'éternel Dieu L'éternel des armées Son nom est El Shaddai Il est lui Shamah, le Dieu qui répond toujours Le Dieu qui entend toujours Il est celui qui te tient par la main Il est celui qui te console Il est celui qui t'élève. Il est celui qui relève ta tête Il est celui qui te délit du filet de loiseleur Hosanna Hosanna, Hosanna au prio des cieux. Chante Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au prio des cieux. Dieu, tu es le Dieu en qui je me confie. Seigneur mon Dieu, il n'y a pas d'autre oreille qui soit disponible, ou qui soit aussi puissante que ton oreille. Il n'y a pas de cœur au oh Seigneur mon Dieu disponible et puissant, plein d'amour pour moi, à part toi Père. Il n'y a point de Dieu, tu es le seul, tu es le véritable. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut, des cieux bien-aimés. Retiens la parole de l'Éternel dans le livre de Josué. Josué chapitre 21. Et c'est le dernier message que j'ai à cœur de te, de, de te livrer ce soir. Josué chapitre 21 verset 45. Josué chapitre 21 verset 45. Je lis la parole de Dieu. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que notre Dieu s'est montré fidèle à Israël de toutes les bonnes paroles qu'il a dites. On n'a pas dit, oui, il avait maudit, non, non, non. On dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir. ce qu'il a fait pour Israël hier. fait la même chose pour toi aujourd'hui. Il fait la même chose pour moi aujourd'hui. Ce que Dieu a annoncé s'accomplit. Moi, je sais que tout ce qui m'arrive comme malheur, tout ce qui m'est arrivé, là, je ris maintenant même, parce que je me dis que le diable veut que j'arrête d'adorer Dieu. Et donc, on me met la tristesse. Et comme j'ai dit, je ne vais pas lui faire de la place. Je ne vais pas nourrir le diable avec des désespoirs. Je ne vais pas nourrir le non-accomplissement avec des désespoirs. Non, non, non, non, non. La parole de Dieu me donne de l'espérance. La parole de Dieu dit que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit de tout ce que Dieu a dit à Israël, la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune qui est restée sans être, euh, euh, sans s'accomplir. Pourquoi il va le faire pour Israël, il ne va pas le faire pour moi? Alors que la promesse qu'il a faite à Israël, il dit que cette promesse-là me concerne désormais. Et si cette parole me concerne, le même Dieu-là, c'est le Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, cette parole, je la saisis dans mon cœur. Seigneur, ta parole dit que de toutes les bonnes paroles que tu as dites à Georgette, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Bien, est-ce que tu peux mettre ton nom à la place. Et, et Josué 21, verset 45. « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Georgette, aucune ne resta sans effet. » Tout s'accomplir. Je dis Alléluia, Amen, parce que je crois que ce que Dieu a dit, il va le faire. Je suis convaincu que mon Dieu ne parle pas en vain. Je suis convaincu que Dieu ne se révèle pas euh, comme un homme. Et puis il dit quelque chose après, il n'est pas trop sûr qu'il avait dit non. Ça c'est les êtres humains qui le font. Notre Dieu, sa parole dit qu'il est fidèle. Et que ce qu'il a dit, oh, tout ce qu'il a dit va s'accomplir. C'est pour cela que... Ce soir, j'ai dit, Seigneur, je vais sécher mes lames encore. Et puis, je vais t'adorer. Et même s'il y a personne, les jours qui viennent, on dit, il n'y a plus personne qui veut t'adorer. Moi, je veux continuer de t'adorer, Seigneur. Parce que le temps que je passe dans l'adoration, moi, je sais la bénédiction que j'en tire. Moi, je sais la grâce que j'en tire. Seigneur, mon Dieu, je t'ai prié, je t'ai dit que ce qui m'est arrivé, que ce ne soit pas une occasion de chute pour qui que ce soit. Parce que toi et moi, on se comprend. Toi et moi, Seigneur, comme j'aime dire, Seigneur, papa, je suis ta chouchou. Tu sais, je sais. Et je sais que tout ce qui arrive, c'est pour me distraire. C'est pour ne pas que je me dise que Dieu est avec moi, que j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Seigneur, moi, je sais que tu ne m'as jamais abandonné, que tu ne vas jamais m'abandonner. Et que toutes les personnes sur cette plateforme, tu ne vas pas les abandonner parce que tu aimes l'adoration. Seigneur, mon Dieu, tu ne, vas, tu ne dis pas quelque chose pour venir te dédire après. Ce que tu as dit, ce que tu dis que tu aimes, nous, on vient t'offrir l'adoration. Et puis, tu ne vas pas nous bénir. Non, Seigneur, mon Dieu, comme on dit... Seigneur, mon Dieu, tu n'es, tu tu ne, tu ne dois à personne. Père éternel, ce que tu as dit, tu le réalises. Parce que personne ne va dire, il m'avait promis, j'ai attendu, il m'a pas donné. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Il dit que ce qu'il a promis, il accomplit. Si Dieu t'a promis quelque chose, de bien aimé, Dieu va le réaliser, certainement. Et c'est pourquoi je veux lui dire, Seigneur, tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. Alléluia. Tu tiens tes promesses. Yahweh, tu tiens tes promesses, Alléluia, tu tiens tes promesses, tu tiens tes promesses, Alléluia, tu tiens tes promesses, Seigneur, quand tu étends ta main, personne ne peut faire reculer ta main, personne ne peut se mettre devant, parce que la personne qui veut s'opposer à ta main, cette personne-là, elle trouve la mort sur son chemin, cette personne-là, elle trouve, oh, Seigneur mon Dieu, ta, ta colère, et ta fureur, et il vaut mieux pour un être humain, ne pas Connaître ta fureur, ne pas connaître ta colère. Tu tiens tes promesses, alléluia. Tu tiens tes promesses, oh Yahweh, tient ses promesses, alléluia. Tu tiens tes promesses. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Père Éternel. Ce que tu as fait pour Israël, tu le fais pour moi. Irasianta, irasianta, irasianta. Allez, aote vos loups, il racientin, il racientin, il racientin, il vos loups. Tu as visité Abraham, tu as changé son nom. Tu as visité Saraï, tu as changé son nom. Tu as visité Jacob, tu as changé son nom. Je suis dans la joie. Mon nom va changer Je suis dans la joie Mon nom va changer Seigneur, ce que tu as fait pour Abraham Ce que tu as fait pour ceux-là, tu as changé leur nom Et tu as changé leur histoire Moi aussi, tu vas changer mon nom Moi aussi, je suis dans la joie parce que mon nom va changer Mon histoire va changer Tu as visité Abraham Tu as changé son nom Tu as visité Sarai Et tu as changé son nom Tu as visité Jacob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 Oh Seigneur, je suis plus que certaine que ma vie va changer. Tu as visité Marie, elle a enfanté Jésus. Tu as visité Gédéon, il est devenu héros. Tu as visité David, Goliath est tombé. Je suis plus que certaine que ma vie va changer. Je suis plus que certaine que ma vie va changer. Ma vie va changer, bien aimé. ta vie va changer Quand Dieu te dit ce soir, ta vie va changer, ta vie va changer Oh, Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir, touche quelqu'un ce soir Et dis-lui, ta vie va changer, ta vie va changer, ton nom va changer Je suis plus que certaine que ma vie va changer Je suis plus que certaine que mon nom va changer mon nom va changer, Alléluia, mon nom va changer, ma vie va changer, je crois en toi, éternel Dieu, mon nom va changer, tu es le Dieu des miracles, tu tiens tes promesses, mon nom va changer, ma vie va changer, dans peu de temps, oh Seigneur, tu vas transformer la vie de quelqu'un sur cette plateforme. Oh, la vie va changer La vie de tes enfants va changer Oh Seigneur, quelqu'un témoignera de toi Une puissance, oh Seigneur, va se déverser Et nos vies vont changer Toi, le Dieu des dérogations spéciales Oh Dieu, ma vie va changer Oh, ma vie va changer Ma vie va changer Saint-Esprit, Saint-Esprit j'écris ce soir, mon Dieu Et je reconnais la puissance de son bras Je reconnais le pouvoir de l'éternel Ma vie va changer, bien aimé. Ta vie va changer. Reçois-le dans ton cœur, possède-le dans ton cœur, accepte-le dans ton cœur. Ta vie va changer. sèche l'âme bien aimé. sèche l'âme adoratrice. Sèche-le, ton Dieu te dit ce soir, ta vie va changer. Ton nom va changer. Ce que Dieu a dit, il le réalise. Ce que Dieu a dit, il le réalise. Parce que, oh Dieu, Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un Dieu pour faire autre chose que ce que tu as promis, tu es le Dieu d'éternité en éternité tu es le grand Dieu personne ne peut se comparer à toi je suis plus que certaine oh que ma vie va changer oh je suis plus que certaine que nos vies vont changer, on ne t'adore pas en veille, Yahweh on ne t'adore pas en veille. Yahweh nos vies vont changer ma vie va changer, mon histoire va changer, ma destinée va changer, tu es le Dieu de des miracles. Tu es le Dieu des dérogations spéciales. Seigneur, là où la main de, de l'homme s'arrête, ta main, Seigneur, mon Dieu, ne s'arrête pas. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh Dieu, ta main puissante s'est avancée. Oh Dieu, tu t'es levé pour ma destinée. Ma vie va changer. Ma vie va changer Bien-aimé ce soir Possède-le dans ton cœur Proclame-le dans ton âme Proclame-le à l'univers Oh, ta vie va changer Ta vie va changer Ta vie va changer Mon Dieu me dit de te dire ce soir Que ta vie va changer Que ton nom va changer Que ta vie va changer Alléluia, oh Seigneur Ma vie va changer La vie de quelqu'un va changer Tu transformes nos destinées Oh Seigneur, tu es le façonneur de destinée, tu es l'opérateur de miracles, nos vies vont changer, oh nos vies vont changer, nos vies vont changer, nos vies vont changer, je le crois Seigneur, ce soir, oh je le possède, oh Seigneur, ce soir, je le manifeste dans mon cœur, je crois que ma vie va changer.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 « Que ma vie va changer, cet esprit change ma vie, cet esprit je suis plus que certaine, je le confesse, je le proclame, ma vie va changer, mon nom va changer, dans peu de temps, dans très peu de temps, bien aimé » ta vie va changer, ma vie va changer, mon nom va changer. Ne me cherchez plus à la même adresse, parce que Jésus a changé mon adresse. Ma vie va changer. Oh, mon nom va changer, je témoigne ce soir que mon nom va changer. Très bientôt, dans peu de temps, ma destinée sera transformée par la main de l'éternel. Ta destinée, ton histoire bien-aimée sera transformée. Si tu crois, si tu crois, confesse-le, ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Dans peu de temps, dans très peu de temps, confesse-le, proclame-le, loue ton Dieu, adore ton Dieu. Oh, ta vie va changer, ta vie va changer. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi éternel, gloire à toi étoile brillante du matin. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta présence au Seigneur qui est encore manifeste. Merci pour ta présence qui ne nous quitte jamais en réalité. Béni soit ton nom, ô Père. Louange à toi, Seigneur. Merci, ô Roi de gloire, parce que tu fais des choses, Seigneur mon Dieu. À notre insu, tu nous surprends, Seigneur mon Dieu, je sais une chose, je ne verrai même pas arriver. Mais je sais que tu vas me surprendre. Je sais que sur cette plateforme, tu vas surprendre des personnes. Tu vas surprendre des personnes qui croient en toi. Tout ce que tu demandes, Seigneur, c'est notre foi. Tout ce que tu demandes, Seigneur, mon Dieu, c'est que nous attendions ton temps. Et Seigneur, ton temps est arrivé. Seigneur, je sais que dans peu de temps, dans peu de temps, je verrai ta gloire. Dans peu de temps, Seigneur, tes enfants verront ta gloire. Et tes enfants témoigneront. Parce que Seigneur mon Dieu, lorsque nous allons nous retrouver le 10 avril, Seigneur, ce n'est pas un seul témoignage que j'aurai dans la bouche. Ce n'est pas un seul témoignage que tes enfants sur cette plateforme auront dans la bouche lorsque nous nous retrouverons. Pour célébrer ta gloire le 10 avril, Père éternel, ce sont des témoignages, Seigneur mon Dieu. Ce sont des témoignages à ta gloire, Seigneur, que nous allons présenter devant le peuple de Dieu, que nous que nous allons présenter devant la nation, que nous allons présenter au monde entier. Et nous allons dire au monde entier que tu es Dieu, que tu es notre Dieu, que ton nom soit élevé. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce temps que tu m'as donné. Une heure dans tes pas vives vaut mieux que mille ailleurs. Merci au oh, roi de gloire. Merci pour tes enfants qui sont rassemblés ici et Père éternel. Seigneur mon Dieu, je sais que tes promesses vont se réaliser dans leur vie. Merci Père. Tout le monde dit Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es venu ce soir, tu as frappé la bonne porte. Que Dieu te bénisse dit Amen, Amen et encore Amen.